Ils ont sont tous morts. Oui, voilà. Oui, dinosaures je m'appelle Daniel. Tu penses que les dinosaures ont disparu Oui. Ils ont disparu, complètement. Oui, les dinosaures ont disparu. D'accord. Qu'en ont ils vraiment disparu pour moi, non, ils ont évolué sous d'autres formes. Je pense pas qu'ils ont disparu. Oh, je me présente, je, je m'appelle Mehdi. Je suis chercheur à la NASA. Je m'appelle Mehdi, je suis CAP est esthéticienne. <rire> oh, je pense pas que les dinosaures ils ont disparu. Disparu. Pas tous, pas tous. Là, euh... Non, je pense pas qu'ils aient disparu. Je pense qu'ils ont évolué. Je oh. oh. On pense pas qu'ils ont disparu. L'évolution euh, euh, euh, dans le temps. Donc, ce euh, qui est les petits, les oiseaux, tout ça, ils détiennent des parties du corps de anciens dinosaures. Donc, ça pourrait être des dinosaures euh, ayant subi une évolution. Ceux ouais. bah, des formes plus petites et -à -dire, plus évoluées. C'est-à-dire euh... connais tu les dinosaures actuels Non, pas trop. Mais euh, je pense que des animaux comme les tortues, des oh, bon, animaux des ouais, fonds marins, ils existent encore. Par exemple, euh, les crocodiles, ils sont restés euh, au même état qu'à euh, la préhistoire. Donc, euh, ils ont gardé leur état primitif. Exactement. Certains animaux ont disparu, tels que le tyrannosaurex, mais d'autres non, tels que les crocodiles, les alligators. Et, et tu les... penses que les crocodiles sont des dinosaures Oui, je pense. Okay. Euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui descendent du dinosaure. Euh, comme, et, euh, comme par exemple, je sais pas, les, les oiseaux, certains oiseaux. Comme euh, le pigeon, par exemple, on m'a enseigné pigeon. <rire> Euh, ou encore euh, certains <rire> lézards, ou la tortue. Euh, tout ce qui est reptile, c'est l'évolution euh, des dinosaures. Et euh, certains oiseaux, on retrouve les pattes. En fait, des Je sais pas, c'est des animaux dans la jungle. Des dans la jungle Pourquoi Bah non, voici aussi. Hein la jungle okay. Genre les espèces de. Je suis sûre qu'il doit y en avoir encore quelque part. Genre caché et tout Ouais. Sous les feuilles. feuilles. Non, parce bah, que les vrais, mais genre, il euh, y en a, ça existe encore. Ah oui, mais bien là. caché. Comme... Mais les crocodiles, je crois pas, mais c'est ouais. des dinosaures. Ah oui Et Voilà, ils sont cachés. Ils enfin, ne veulent pas qu'on les voit. D'accord. Les... Mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on les voit ben, Je sais ouais. pas, parce qu'on a peur d'eux. Mais Pourquoi eux, ils se cachent si eux, Ils ont peur de nous. Ou... Non, ils n'ont pas peur de nous, c'est nous qui avons peur d'eux. Mais c'est eux qui se cachent. Ah oui Merci. Donc, Les dinosaures en fait qu'est-ce que c'est Parce que euh, quand on en parle en fait dans l'imaginaire collectif, on pourrait croire que les dinosaures c'était tous les animaux présents dans la secondaire comme euh, donc le Trias, le Jurassique, le Crétacé euh, non, en fait euh, les dinosaures c'est juste une famille d'animaux comme les mammifères qui sont apparus euh, à peu près en même temps genre euh, il y a 245 millions d'années mais même avant les dinosaures, il y avait des euh, amphibiens il y avait une multitude d'animaux, il y avait des arthropodes euh. Donc, comme on a pu voir en fait, dans les interviews précédentes on pourrait croire que les reptiles euh, sont les descendants des dinosaures. Sauf que bon, déjà, les reptiles ça n'existe pas. Voilà, on vous a menti depuis la maternelle. Hein. C'est dur. Du coup, euh, qu'est-ce que les lézards, les tortues, les crocodiles, les serpents bah, En fait, on parle plutôt d'un groupe de frère des mammifères qu'on appelle les sauropsidés. Donc, comme on peut voir sur ce magnifique tableau, dans les sauropsidés on retrouve les chéloniens, qui est le groupe des euh, tortues, puis dans un autre sous-groupe, les lépidosaures, où on, on retrouve le serpent et les lézards, qui sont un beau frère des archosaures, dans lequel on retrouve les crocodiliens, donc, comme le nom l'indique, les crocodiles, et notre cher dinosaure. Du coup, on en revient à la première question, est-ce que le groupe des dinosaures a totalement disparu Donc, si on zoome un peu notre groupe des dinosaures, pour voir un peu ce qu'il y a là-dedans, on voit qu'ils sont composés de deux groupes les Anithithias et les Sourichias Décidément, il y a plein de groupes en musulgie, on adore ça Les Anithithias représentent en fait euh, la plupart des dinosaures herbivores Dans ce groupe là, il y a que des dinosaures herbivores. Et puis euh, à côté, on a les Sourichias qui eux-mêmes sont divisés en deux groupes Les Théropodes en fait, qui pratiquement tous les dinosaures carnivores de dedans Et d'autres euh, dinosaures herbivores comme les Diplotophies Ensuite dans les Théropodes alors, Après une multitude de groupes qui seraient trop longues à étaler, On retrouve un groupe qu'on connaît bien aujourd'hui qui s'appelle les Oiseaux Dans lequel on peut trouver des poules, des pigeons mmh. Des moineaux et qui vivent encore très bien aujourd'hui. Donc on peut en conclure que les oiseaux sont des dinosaures et que les dinosaures n'ont pas disparu. Dans la jungle, terrible jungle, T-Rex est mort ce soir. Mais son fils, le petit moineau. Pose, pose, pose, pose. Parce que j'ai oublié de vous dire, euh, certains lycéens ont répondu que les grands animaux des fonds marins existent probablement toujours. Et que par conséquent, les dinosaures existaient toujours. Ah euh, non, c'est faux. Hein. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les monstres marins préhistoriques comme le Mosasaur, que l'on voit avaler euh, un grand recablant dans Jurassic World, tel un vulgaire cachet d'aspirine, et bah, c'est pas un dinosaure. Hein. Il fait partie du groupe des serpents. Voilà. Bon, souvenez-vous bien, hein. les serpents, crocodiles, lézards, tortues, pas des ce ne sont pas des reptiles. Et ce sont encore moins des dinosaures. Groupe frère, c'est pas la même chose. si il y a quelqu'un qui a des questions sur les euh, gynodons actuels, oui. oui. Est-ce que quand vous êtes allé voir le Jurassic Park, vous êtes. <rire> ah, bon, <ouais. rire> euh, vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Je pense qu'il faut leur laisser une part de mystère. Ah, <rire> Sinon, euh, on a plus d'illusions. Hein. On ne peut rien dire. La <rire> je, que je, vous <rires> <rires> ouais. je voulais savoir, quand les... vous avez fait les interviews là de, euh, des lycéens, etc, euh, est-ce que vous avez choisi les réponses qui tombaient le plus à côté, <rire> ou est-ce qu'il y, même... y en avait quand même qui répondaient « ouais, bien sûr, les, les autres, on sait euh, » ils, sont... ils sont tous tombés <rires> Vous n'avez pas trié les réponses les plus à côté. Non, on a mis un peu près les réponses d'accord. Mais on la d'accord. On est tombé sur des très drôles. <rire> <rire> on est parti sur un parce que sinon il y avait un gendarme qui était ouais. très drôle, ils savaient. La réponse était. Ouais. Quoi qu'il ait c'est donc. Après, vous leur avez dit la vérité Oui, bah oui.